Alors, il y a Arvington qui pose une très bonne question, il demande est-ce qu'on peut date Cosan Oui, on peut date Cosan. <rire> C'est Ida, oh mon dieu. <coughs> euh, Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil représentatif des élèves. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à un club. Si vous le souhaitez, inscrivez-vous. Sinon, vous rentrerez plutôt chez <coughs> vous après les cours. <rire> Okasa oh, ne consacre tout son temps à l'athlétisme. Oh merde, tu aurais dû lui faire un exo marseillais. <rire> <rire> Je sais pas le faire. Allez le <rire> oh, <Gossin rire> occupe tout son temps à l'athlétisme. Bref, très bien. Et vous, Shirogane. Question inepte, j'occupe déjà un poste ici. Oh, c'est vrai. Vous avez été choisi comme président des élèves lors de votre admission. C'est le mec il arrive. On lui fait. est C'est bon. Vous êtes trois. Rentrez, le tapis sous vos pieds. Et lui il arrive fait... Et il part. C'est du favoritisme Nous sommes censés voter, non Alors, meuf, je crois que c'est plus vraiment une démocratie de là où tu vis. T'as une humaine et que des autres dans ta vie. Je pense que t'as plus grand chose à dire. J'avoue. <coughs> Moi, je me contenterai de venir au cours. S'en fout de toi, Ryuta, c'est bon. Oui, toi tu dois déjà t'occuper tout seul de ta mère et tout. Ah oui, oui. Ah, c'est vrai que c'est hyper tragique. Oui oui, oui. c'est vrai qu'il est qu'il de sa mère, il a mal au ventre, c'est un pigeon oh, je normal. Mmh, je me demande ce que je vais choisir. <coughs> Alors, c'est là que vous intervenez. Le vote du public. On s'inscrit où Au choix. Au du conseil coup, des élèves. Ok, donc je, je vais faire un stropal. Attendez, je vais faire <coughs> okay. Est-ce que si j'allais le tête vous voyez mon écran ou pas Je Ok. Euh... Parce que, croyez-moi, on aura besoin du... du walkthrough euh, at Free Boyfriend euh, après les premières routes. Alors, je vous envoie le Stropole. <coughs> Hop. <coughs> Hop votez Ryuta, c'est le meilleur héros <coughs> de l'histoire, oh mon dieu. <rire> y'a qui a tout compris, il a dit oui mais à il y a aucun. Ah, <rire> je vous laisse choisir. On vous laisse. Euh... Attends, mais je vais aller voir les vats en même temps. De toute façon, tu feras toutes les routes. Oui, mais je sais pas si le temps de tout ah faire tu... aujourd'hui, tu vois. Ah oui, c'est sûr, ce mais de toute façon, façon. Enfin, on va on va faire ça en plusieurs jours, hein, c'est ouais. sûr. Alors, ah. franchement. Ça ah se non. bagarre entre la, la ouais. bibliothèque et la <rire> Genre, je vois qu'on s'en bat les couilles de et hein. enfin de Lebel. Ah, c'est pas plus mal. Non. Ouais, ouais, ouais. Encore quelques secondes de Stropole. Pour l'instant yes. c'est la bibliothèque qui gagne. Ouais, l'écart se conserve. Ah ouais pour L'écart se conseiller... creuse. L'écart se creuse. La tension est palpable. Mais que va-t-il se passer Ouais, bon moi c'est la bibliothèque. Allez, c'est parti pour la bibliothèque. S'inscrire à l'assaut de la bibliothèque. <rire> Tout le monde a fait son choix, amusez-vous bien, vous remarquerez que c'est de faire une voix un peu blasée et tout, vu qu'ils s'en je fais comme je peux Ah mais t'es au top niveau de voix, Oh merci. Alors Moi, vous je remarquerez crois. les caractéristiques, le int c'est pour intelligence, le fort c'est pour la force, et le chat c'est pour, je crois que c'est chance Charisme, euh, non, charisme. charisme. charisme, charisme Oh t'es bara de ouf T'as vu ça comment je suis bara Oh, Genre, mais, un pigeon, mais... mais non, mais alors, je suis une humaine et je suis la dernière chasseuse cueilleuse de mon espèce! Du coup, ouais, euh, Big Monsieur le Small Brain! Bras. Tu vois? Ah, j'avoue! Bah oui, mais Small Brain par contre, hein, je suis un peu con moi! <rire> alors, on assiste au cours de quoi? Math, gym ou musique? Je tiens à dire qu'ils ont changé de la musique principale euh, entre mon run il y a 3 ans et aujourd'hui, donc je suis très troublée! Non mais Armington, on ira à Daytokosan après, t'inquiète, <rire> crois-moi, je ne laisserai pas cette injustice hein, durer. Hein. Sachant qu'on connaît déjà les profs de gym et de maths, si je fais pas de bêtises, Ouais. et on connaît pas le prof de musique. En ah, fait, fait musique, je crois que c'est pour augmenter ton intelligence comme ça, ah. non, non, ou charisme, je crois que c'est charisme, et il, il faut faire des cours de musique, au moins certains, je crois qu'il y a un monde spécifique pour réussir à date certains persos. Du coup, je reviens juste me servir à boire, et euh, on y ira faire le cours que vous avez choisi juste après. Non, du coup pour l'instant c'est la euh, musique qui se démarque. re j'espère que t'es bien rentré. Et euh, Bah putain ce jeu, il euh, y a plein de, plein de surprises. Hein. Je m'attendais pas à des trucs aussi euh, particuliers on va dire. Mais euh, je comprends un peu le, la hype de DD pour ce jeu. Et quand je vous dis qu'il qu en parle tout le temps, c'est vraiment... Je pense qu'il se passe pas une semaine. Sans qu'il ne fasse pas mention du, du jeu au oh, moins. Oh. Donc, euh, ouais. Et du coup, euh... Euh, pour l'instant, on a quand même rencontré pas mal de pigeons. Hein. Entre euh, le, le BFF, le prof de sciences, le Bell, là, le français, euh, Nageki de la bibliothèque, euh, Yuya, le Edgelord, là. Euh, Iwamine le docteur que tout le monde veut baiser ici apparemment et euh, Okosan ça commence déjà à faire une petite clique euh, assez, euh, assez importante et euh, je suis sûr qu'on verra encore plus de, de pigeons complètement euh... bah, complètement chelou je pense on peut le dire hein, c'est le mot euh, n'ayons pas peur Du coup je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont joué au jeu ici, à part Xéa, un peu apparemment. Re bonjour. Ah ouais. J'ai une réalisation pendant que je me prendre mon petit verre d'eau. Euh, entre chaque voix, je vais pouvoir vous raconter du lore non spoiler le Boyfriend. Donc, <coughs> qu'est-ce que vous avez choisi C'est la musique qui l'a emporté. La musique, oh là là, quel féru d'art je vois par ici. On a sifflé les chants d'oiseaux, c'était un peu fatigant, mais j'aime bien leur chorale. Ah bah, mon compte, moi <rire> aussi, euh, les vidéos euh, 10 heures non-stop de chants d'oiseaux sur YouTube, je les connais, je les ai <rire> Et nous avons gagné. Obi-Wan est monté d'un niveau, Charisme augmenté de 5. Oh, il y a Terence qui dit, ah mais merde, genre il y a vraiment de l'or. Bah oui, mais il y a plein de l'or sur euh, sur a to Full Boyfriend, ou alors des anecdotes que j'ai grappiller trucs comme ça. Je m'occupe <rire> de l'accueil aujourd'hui. Pas de temps à perdre. De l'accueil de quoi J'ai oublié de quoi elle parle. Ah oui, ok Ah, de l'accueil de l'association, bah, Ah oui, elle, elle bosse à la bibliothèque de temps à autre. On s'ennuie okay. toujours ici. La bibliothèque n'est pas très populaire. Pas assez de livres, peut-être Ce n'est bah, Ah je bouffé. Pas assez de manga. <rire> <'est> de manga. <rire> Mais c'est au quatrième étage. Au moins, j'ai une jolie vue. C'est euh, fait... Euh, elle s'occupe de bird, de human stalker, le bird stalking des oiseaux, Je sais pas si t'as suivi mon... Attends, pourquoi Non, parce que je l'imagine du quatrième étage. Regardez le club d'oiseaux qui regardent les oiseaux, et du coup, ça faisait un stalking. Ouais, genre, ouais, tu regardes les gens qui regardent, les ouais. C'est ça, n'est-ce pas le propre de la société de consommation qu'a telle réalité aujourd'hui Waouh. J'en ai C'est beau. Non, non, non, il faut, faut, faut venir me vous me, me voler dans les plumes. Bref. Je n'aime pas rester assise et me tourner les pouces. Si seulement quelqu'un pouvait entrer me demander quelque chose. Trop petit point. Trop petit point. Mais il n'y a personne. Je me demande si j'ai le droit de fermer plus tôt. Ah, si j'avais des ailes, je m'envolerais au loin. Tu comptes sauter du quatrième étage Je te conseille cette fenêtre aussi, mademoiselle. Je n'aime pas faire l'accueil. Ça fait Oh Naguke, Oh Nageki, est ce que tu es J'étais là avant toi. <rire> okay, d'accord. Je ne vais pas remarqué. Il me fait presque aussi peur que le docteur. Oh. Tu te dis que je n'ai rien de remarquable, c'est ça C'est pas grave. Je le sais bien. Tu as l'air de te plaire ici. Oui, ça te pose un problème euh... Oh alors... Oh, alors, alors, alors, alors, vous votez quoi Bichette <rire> Bichette euh... Qu'est-ce que, qu que j'ai comme premier à raconter mmh. Bon, je vais pas vous faire un autre tropol. Euh... Non, votez non, le... bon. mmh. Merde, j'avais un truc à raconter, et j'ai oublié. Un truc sur les oiseaux. Alors, Flyaya, arrête de spammer les deux. On voit que c'est toi. Flyaya, il veut pécher de ouf. Nageki, c'est bon, il est émo. L'autre là, oh là là, Nageki, émo bird, c'est son bird. Ok, en fait, c'est parce que on a côté des qui sont super émo. Ok. Oui. Ah, mais on a un serveur de Alors en même temps, ouais, c'est. Soviète Supremo. Oh mon dieu ah. J'ai fait un petit elle là. 4 même. <rire> bon bah. Bon du coup, ouais, c'est deux qui gagnent. Hein, ouais, Darren, bonjour, et du coup.. Ah tu... quoi que attends Attends, bah, attends, ah, attends, hein, attends, on attends, un peu. attends, on est à 3. 3, 4, 2, 4, 2 et 2-1. Deux, hein. Voilà, c'est c'est compliqué tout ça. Bon. Starf. <rire> ah c'est Paul <rire> Ah, ouais, c'est Paul Salut Paul Salut Paul oui, <rire> Bon, on, va, on, va dire, on va dire deux. Allez, va pour deux. <coughs> Vous êtes combien nos, nos, nos... nous, nous essayer de pêche des pigeons Non, j'aime beaucoup oh, les trop. livres. Ah, je veux te pêcher, c'est pas cramé du tout. C'est à tellement... Alors... oh, moi. Alors, euh... moi aussi. Pourquoi tu ne t'inscris pas à l'association de la bibliothèque Nagaki Tu pourrais lire tout ce que tu veux. Je lis déjà tout ce que je veux. Excuse. <rire> Il n'a pas tort. Tu devrais prendre ton travail à l'accueil plus au sérieux. Et sur ces mots, il prend un livre et disparaît derrière les rayons. drôle d'oiseau. Oh <rire> Putain, c'est wow. joke, j'en peux plus. Alors ça là, ça c'est chez moi. C est, c est... On vit dans une caverne. Parce qu'on mange de la viande crue. Et qu'on met des chaisons Ah, c'est bon de se détendre chez soi. Oh, demain, c'est la randonnée du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire On n'ira pas très loin. Pas la peine de... Bon, la santé avant tout un bold de houdon et autres Nous faisons une randonnée. Là, nous nous reposons à la fin de colline. Avec <rire> qui est-ce que j'ai envie de parler Allez voir, on va voir qui. Est-ce qu'on peut juste parler du concept de randonnée pour des pigeons Mais avec leurs petites pattes, ils font plop, plop, plop, et oui, ils ça. tombent, c'est trop mignon. Oh, j'ai envie de faire une randonnée de pigeons maintenant. De plop, plop sur une petite colline. Ok, Belka, la prochaine fois, on va voir des, des pigeons dans un parc. Oh mon dieu! Ouais, c'est bon. Alors. Ni le social. Euh, du coup, donc, petite récap' de qui est qui. Donc, Ryuta, c'est le meilleur ami. Euh, Sakuya, donc, c'est le bel, le français. Okosan, bon, bah, vous avez pu qui c'était, je pense. Ouh. Et euh, Kazuaki, donc, c'est le prof de science qui endort tout le monde. Alors, on a deux Okosan dans le chat. Dont un, c'est Flyaya, donc bon, euh, elle est vraiment fiable. Non, mais, mais Flyaya, il voulait pécho au Negeki il y a deux secondes. Oui, non, mais. <rire> Ah, entre Kazuaki et Okosan, ça se.. Petite avance pour Okosan mais. Alors j'arrive plus, j'arrive plus compte à l'heure. 1, 2, Ouais, non, c'est Okosan, enfin, Okosan, Ouais, 1, en 1, 2, ouais, ouais. quand même que, que je call out 1, euh, Paul et et euh, qu'est-ce 1, qu dit Elinkos parce que, un prof, prof, prof, c'est le prof. Au piaf, même, mais vite Au piaf, oh mon dieu, Linkos, je te plante. Alors, comment plante Kick les gens, t'as pas Je sais pas, au pire, tu les rayes de ta vie. Il y a Paul qui a dit le ken. Paul, tu ken. Le prof Il ken Kazuaki. Tellement de couteaux pour tdd aider, on m'appelle. On m'appelle euh... Merde, qu'est-ce qu que tu de Fer. On m'appelle Gilgamesh. <rire> <rire> Bref, vous avez pas vu phaser. Je me demande où est Okosan. Je ne l'ai pas vu depuis qu'on s'est arrêté ici. Il n'est pas là, mon pudding Ah Il a disparu Tu l'avais apporté pour ton déjeuner Non ok pensait tomber sur d'excellents puddings en faisant une randonnée. Tu veux dire des. puddings qui vivraient dans les collines Okosan se met immédiatement à la recherche de pudding. Yeah Et il est parti. Non mais, quelle sorte de pudding il espère trouver au fait je me, je me frotte les doigts. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. On assiste au cours de... Et donc là, du coup, je veux qu'on parle tout le temps à Okusan juste pour entendre des déros euh, bah la prochaine fois qu'on se voit IRL, si tu veux, je recoule quand on se dit bonjour et je recoule au fur et à mesure, je recoule beaucoup dans la vie. Le pudding c'est l'amour qu'on lui apporte, oh mon dieu, t'es tellement mini, mais, mais, mais tu verras. Bon, vous voulez aller en maths, à la gym ou en musique Sachant que du coup on a déjà fait musique et ça augmente le charisme. Donc est-ce que vous voulez qu'on devienne encore plus bara ou qu'on arrête d'être con comme une une valise. Un coup comme un piaf, hein, ça marche aussi. Un coup comme un piaf, t'es sérieux <rire> Armintain qui dit bourlintel bourre l'antel et bah écoute on va bah, bourrer l'antel mon cong, <rire> c'est parti pour les fractions Ouais, Zéa qui a dit pareil, bat pour être moins deb. <rire> mm. <rire> mm. ouais, ça, ça, ça me semble être un bon choix Alors... Vous devriez revoir un peu les basques qu'est nos birds <rire> Oui monsieur Et donc nous sommes plus intelligents, nous nous d'un niveau, l'intelligence a augmenté de 5 on est quand même toujours plus mais cool qu'on a de charisme. Non mais Paul, en fait, on choisit pas. <rire> il nous dit, ah, en intelligence, vous avez foutu quoi <rire> <rire> Écoute, On choisit la... pas, en fait. De... de base, on est bara et teubé. Ouais, voilà. <rire> c'est la roulette de la vie. Alors, vu que t'arrives en retard, <rire> t'arrives en retard, Paul. Mais du coup, il faut savoir que euh, tu es la seule humaine qui existe dans un monde rempli d'oiseaux et du coup, tu es réduit à tes enfants les plus primaires qui sont ceux de la chassette et de la cueillette, et tu kiffes bouffer de la viande crue en vivant dans tes cavernes. Genre c'est ça ta vie. C'est trop voilà. mignon, t'as dit la chassette. <rire> J'ai dit la chassette <rire> Alors quoi oui. <rire> Écoute, euh, le travail c'est très prenant, ok euh, oui.